Vous êtes prêt à foutre en l'air votre journée. Ça va mal. Les émotions battent la jamade. Première des choses, les cinq questions. Est-ce que j'ai faim Quand vous avez faim, euh, une chute des glucides, une chute du taux de glycémie dans le sang, provoque une chute monumentale d'énergie. Peu d'énergie, hein, peu enclin à être souriant ou souriante. Deux, est-ce que je suis victime ou en colère je suis victime ou en colère Je suis en colère ou je suis victime Ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut être en colère parce qu'on est victime, mais souvent, vous allez vous retrouver dans une situation de victime ou de bourreau. Hein, je suis en colère, je suis prêt à attaquer. Ou alors victime. Alors, demandez-vous si vous êtes victime ou en colère à ce moment-là. Qu'est-ce qui provoque ce malaise on vous a floué, victime, vous êtes en colère parce que la personne n'a pas fait ce que vous vouliez, par exemple. Vous avez détecté qu'il y a eu un mauvais comportement. Ensuite, numéro 3, c'est est-ce que vous vous sentez seul dans l'instant De nombreuses situations où l'être humain se sent seul, ou souffre de solitude, il pète un câble. Il pète les plans. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il y a des gens qui vous disent... Euh, J'adore la solitude. Oui, c'est très bien la solitude de temps en temps, mais quelqu'un qui fait de l'ermitage pendant très longtemps, il n'y en a pas beaucoup d'êtres humains capables d'être très heureux dans ce, ce type de situation. Ensuite, 5. Est-ce que vous êtes fatigué? Ça, c'est important. Faim, mais fatigué aussi. Mal de dos, mal aux articulations, etc. Posez-vous des... Euh, je, je pourrais vous donner plein, plein de questions. Là, j'en ai eu 5, mais... Plein, plein de questions comme ça sur votre physiologie, sport, alimentation, sommeil. Est-ce que j'ai bien dormi Est-ce que vous voyez Revenez sur la physiologie, votre état d'énergie. La deuxième étape, c'est euh, la validation. Valider euh, la validation, qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous expliquer c'est valider par des infos différentes de celles que vous avez et surtout par des infos factuelles. Réaliste, ça n'existe pas. La réalité, ça dépend de chacun, évidemment. Mais dites-vous dans l'instant. Il est important que je fasse une validation. Donc vous êtes là, vous êtes en colère, ça va mal. Je valide les infos. Est-ce que c'est vrai Ce que je ressens, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai que je suis Vous voyez ce que je veux dire J'ai été floué. Est-ce que c'est vrai que cette personne n'a pas respecté notre engagement Est-ce que c'est vrai que cette personne m'a attaqué Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai cette situation que je suis stupide Est-ce que c'est vrai que je suis un bon à rien Est-ce que c'est vrai que je suis trop vieux, trop jeune Est-ce que c'est vrai que je suis pas assez ou trop diplômé Est-ce que c'est vrai Valider.